Salut les amis, je suis super content de vous recevoir sur cette vidéo parce que on va vous présenter l'ensemble des armées de la chaîne un army on parade version titanesque puisque euh, on va mettre sur la table de jeu euh, toutes les armées des différentes factions sur différents jeux afin de vous les présenter, de vous les mettre en scène pour que je puisse vous partager bah, mon affection particulière pour ces factions et puis bah, les raisons pour lesquelles j'ai choisi telles ou telles unités. Alors vous allez voir pour le jeu Warhammer 40000 notre armée Xenos avec les Tyranides et le culte steeler Vous allez voir nos défenseurs de l'Imperium avec les Space Marines ainsi que les dark Knights et notre embryon d'armée euh, pour défendre les dieux sombres, à savoir le Chaos, avec une partie Thousand Sounds, une partie Renegade Knights et un tout petit peu de Space Marines du Chaos. Vous allez aussi découvrir notre début d'armée pour Age of Sigmar autour de la faction City of Sigmar, ainsi que pour le jeu A Song of Ice and Fire. Notre énorme armée Free Folks ainsi que notre armée Starks et notre tout début d'armée Targaryen. Au moment où je filme cette vidéo, il faut savoir qu'on a lancé le Commander TV Challenge. Vous, vous avez la possibilité de nous envoyer une photo de votre armée, de vos armées, de vos figurines en nous expliquant euh, et bien votre fluff perso, votre affection pour votre armée, pour certaines unités. Donc vous pouvez nous partager ça, vous nous envoyez ça par mail à commandertv@gmail. .com. Et ensuite, et eh bien lors d'un live, on va pouvoir regarder toutes ces armées et partager ça tous ensemble en communauté. Et maintenant c'est l'heure de découvrir la puissance des Xenos avec l'armée tyrannide culte Gen Stealer. Bon et eh bien voilà, je vous présente la première armée de la chaîne. Alors c'est plusieurs armées dans une seule en fait parce que vous avez euh, vous avez le côté tyrannide hein, qui est plus au centre au centre du dispositif si on peut appeler ça comme ça et puis après vous allez avoir un énorme contingent Sealer... Euh, avec plein plein plein d'entrées du de, de ce tout nouveau codex et puis après vous retrouverez aussi bah le côté un peu brute brothers et euh, qui aussi sont en fait des références pour la la garde impériale donc avec des Lehman Ross et et puis euh, et puis des piétons mais ce qui nous fait globalement une très très grosse armée tyrannide cult stealer voilà c'est la petite euh, c'est la petite pépite de la chaîne il y a beaucoup beaucoup de choses que j'ai adoré jouer pendant cette v 8 que ce soit tyrannide que ce soit cult stealer ou que ce soit un mix des deux euh, beaucoup d'unités qui me plaisent énormément, je vais commencer bah, par, le, par le codex qui, euh, qui me tient à cœur depuis le début de V8, c'est le codex tyrannide parce que je me suis vraiment vraiment éclaté avec euh, de par la polyvalence du codex, c'est un codex qui est euh, qui, a, qui se défend dans tous les domaines que ce soit le tir, la mobilité, le psy le corps à corps mais qui n'excelle pas dans un seul domaine. Donc c'est ce, ce qui donne de l'intérêt au codex, je je le trouve très bien écrit, très bien fait, équilibré et les suppléments qu'on a eu avec euh, bah, le psychic awakening sont super pertinents aussi. Euh, donc euh, donc voilà, c'est c'est une, une super faction. Avec des figurines charismatiques. C'est une entité charismatique de l'univers de Warhammer 40 000, les Tyrannides. Donc voilà, j'en suis super content. J'ai beaucoup, beaucoup joué euh, eh bien les Gen Stealers avec le Swarmlord. Euh, tout simplement parce que c'est... Euh... C'est euh, bah, c'est jouer la mobilité, le positionnement, et j'apprécie toujours euh, la géométrie que propose The Wargame, si toutefois vous me permettez d'appeler ça la géométrie, mais j'aime beaucoup la mobilité, l'agressivité, la capacité de se repositionner partout sur la table, de contrôler des le, objectifs, de scorer, etc. Donc j'ai beaucoup joué les Gen Stealers sous différentes façons, euh, j'en ai joué parfois beaucoup, j'en ai joué parfois moins avec euh, des unités type euh, les Hive Guards, euh, voilà, j'ai joué pas mal de choses, j'ai testé beaucoup ce codex, euh, et puis après bah, je l'ai lâché pour... Euh, bah, pour un petit peu pour le cul de Gen Sealer, d'ailleurs j'ai lâché le, le tyrannide, et pour après revenir en fait sur le fait que les deux codex euh, vont bien ensemble. Même si je pense qu'actuellement, en cette euh, cette on va dire cette fin de V8, si on peut appeler ça comme ça, le Codex tyrannite se défend tout seul et euh, le Codex culte Cult, euh, Cult Gen, lui euh, a des a des a des, euh, des trous dans la raquette en termes de en termes de mécanique de jeu. Mais euh, voilà donc les, les tyrannites, vraiment super Codex qui est pour moi une, une faction qui plus euh, actée sur le swarm. Donc euh, le, le, le la multitude en gros de petites de petites figurines pas chères plutôt que sur les grosses bêtes, bien que euh, je vous avoue adorer. C'est mes figurines préférées euh, sur le codex Tyranide ce sont clairement les, les grosses bêtes, hein. euh, que ce soit l'exocrine comme celle que vous voyez là, euh, le prince élé aussi que j'adore, qui est une figurine emblématique de la faction Tyranide ou alors le swarmlord. Euh, le swarmlord, j'aime beaucoup la figurine, mais surtout je la trouve super stylée dans sa position avec euh, ses quatre sabres, il a vraiment vraiment de la gueule. Voilà, une petite unité que j'ai découvert il y a pas longtemps, bah, par le par, euh, par le biais d'aimer et puis aussi du nouveau Psychic Awakening, c'est les Tyrannid Warriors, euh, qui me semble être euh, pas une unité qu'il faut jouer euh, en mode solo, c'est-à-dire pas un seul pack de Tyrannid Warriors, mais plutôt plusieurs. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis après, bah forcément, euh, sur.. Euh, sur cette table, vous avez euh, l'armée Gen Stealer, je l'ai beaucoup joué je l'ai beaucoup saigné parce que bah, c'est aussi une armée qui a besoin besoin d'être jouée, d'être prise en moins parce qu'elle elle est très très compliquée à jouer cette armée et, euh, et, euh, et elle est très très fragile. Et elle est très très létale, c'est ça le, la particularité du gameplay euh, Sealer, c'est qu'on a une armée qui est à la fois très très létale et à la fois très très fragile. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est une armée qui est aussi très plaisante à jouer parce que on joue constamment sur le fil quand on joue Sealer, on joue vraiment sur la prise de risque euh, continuelle et, euh, et on joue avec ses propres nerfs en jouant Sealer. Donc euh, voilà, après moi, mon gros coup de cœur sur le QGN Sealer, bah, c'est les aberrants. Depuis, euh, depuis ma première lecture du codex, je les ai beaucoup appréciés. Et, euh, et ils ont été très très méta pendant un moment, surtout euh, avec en plus leur, leur détachement sur le, le supplément Vigilus, qui leur permettait d'avoir une capacité de taper en mourant. Donc ça c'était vraiment cool, qui, qui combotait bien en plus avec une, un stratagème qui leur permet d'avoir une double activation au corps à corps. Et c'est les seuls à l'avoir sur le codex QGNC. Donc voilà, une unité que j'aime beaucoup. Et puis bah, les acolytes, hein, les acolytes qui sont euh, le, le pécor emblématique de cette armée. Vraiment super, super stylé aussi. Et puis c'est une unité qu'on peut spammer et qu'on peut jouer en swarm aussi. L'unité que j'ai peu joué mais que je trouve vraiment très très sexy côté modélisme, euh, eh bien c'est euh, les, les motos, euh, les Atalans. Euh, C'est une, une figurine qui est arrivée à même temps que le renouveau du codex. Et qui, pour le coup, est vraiment, vraiment super stylé. Il y a une autre figurine qui est super stylée et que j'ai n'ai pas. Euh, C'est euh, les euh, les espèces de buggy là les, dont, dont j'ai j'ai plus le nom. Mais j'ai trouvé la, la figurine super stylée. Mais très vite, euh, en, en première lecture du codex, on se rend compte que la data sheet n'est pas jouable. Et ça, c'était vraiment dommage. Euh, et puis après, bah voilà, vous avez derrière euh, quelques petits châssis euh, de la garde. Euh, qui, pour le coup, sont vraiment pas jouables. Encore une fois, hein, sur le codex QGN Stealer, euh, ce genre d'alliance est vraiment pas pertinente en termes de jeu parce que malheureusement on peut avoir aucun bonus sur euh, bah, notamment les tank commander par exemple et, euh, et on sait que bah, la, la garde impériale elle, elle a besoin de ces bonus, de ces rerolls et pour le coup vous ne les avez pas euh, parce que vous n'en bénéficiez pas via, euh, via le fait de les jouer en mode brute Brothers. Donc voilà, voilà l'armée la, de la chaîne, une des armées de la chaîne, parce qu'il y en a beaucoup. Et, euh, et c'est euh, clairement les deux armées avec lesquelles je me suis le plus éclaté euh, sur ces deux dernières années en termes de jeu. Donc euh, voilà, après, très appréciable à voir euh, une fois que tout est sur la table. On va maintenant changer d'univers et passer dans Age of Sigmar en vous présentant notre armée City of Sigmar. Alors pourquoi Age of Sigmar et pourquoi City of Sigmar Alors ce jeu, et eh bien euh, moi il me fait de l'œil parce que c'est le jeu Games Workshop dans l'univers fantastique et que j'ai vraiment l'impression qu'il a pris sa maturité en termes de règles et ça me donne vraiment envie de tester. Et ensuite pourquoi City of Sigmar Et eh bien parce que euh, parce que déjà je voulais jouer des humains, je voulais jouer des gentils euh, dans ce jeu. Et voilà donc euh, ça me fait plaisir. Et ensuite eh bien parce que après m'être renseigné euh, avant avant mes achats de figurines. Eh bien, j'ai appris que c'était une armée qui présentait beaucoup de polyvalence et qui... Euh et c'est ce que j'aime beaucoup dans le dans le jeu de figurines aussi c'est rechercher la polyvalence je n'aime pas m'arrêter à à avoir une faction qui a un style de jeu un gameplay même si c'est de plus en plus rare et je je vous l'accorde entièrement mais j'aime pas m'arrêter à à par exemple une armée type corps à corps voilà où on fait que du corps à corps ou une armée type euh, tir où on ne fait que du tir j'ai vraiment envie de pouvoir m'amuser sur les différentes phases et puis suivre aussi la faction avec son évolution via les différentes sorties et via les évolutions aussi des versions donc voilà, je suis parti sur ça. Alors c'est que des anciennes figurines. Euh, je n'ai pas encore pris d'unité type euh, type euh, bah type euh, mince Sigmar, Sigmarite, euh, tout ça, tout ça quoi. J'ai pas encore investi dedans. Euh, J'attends. Même si les figurines, c'est vrai, le, sont magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup cette figurine-là du, euh, du du patron sur euh, sur Griffon. J'aime j'aime beaucoup le Griffon. J'aime j'aime beaucoup le gars dessus. J'ai pour le coup vraiment pris du plaisir à peindre cette figurine-là. Euh, j'aime beaucoup aussi les mages, euh, ces figurines là, même si elles ne sont pas toutes récentes, je les trouve euh, assez stylées, elles ont du caractère, et, euh, et ça c'est euh, plutôt cool, après j'avoue que dans les univers fantastiques j'aime aussi les, les figurines avec du drapé, etc, et là pour le coup bah, je suis dedans, et puis les phénix, les gardes phoenix et les, et les demi-griffons, parce que bah, c'est des unités qui tournent bien sur ce battle-tome là, donc j'avais envie de commencer par ça, et puis après étayer un petit peu. Euh, donc euh, donc voilà, mon embryon d'armée pour City of Sigmar, j'espère que vous allez le voir grandir avec la chaîne et puis j'espère que vous allez le voir très bientôt en rapport de bataille. On reste toujours dans le médiéval fantastique, mais cette fois-ci on rentre dans l'univers du Trône de Fer avec notre armée Stark. Mon armée préférée sur le, le jeu le Trône de Fer, donc Song of Ice and Fire, un jeu que vous avez pu découvrir sur la chaîne Commander TV. Alors pour le coup, bah, Stark... L'armée Stark bien évidemment, euh, non pas par rapport au jeux, aux figurines ou quoi que ce soit, c'est surtout pour mon affection pour la maison Stark sur euh, l'ensemble de l'œuvre euh, du Trône de Fer. Et donc je ne pouvais que être un joueur Stark euh, initialement donc euh, voilà c'est pour ça que c'est c'est de suite ma ma faction préférée euh, j'aime beaucoup le, le le la partie Stark du starter parce qu'il y a des unités que j'adore alors à savoir les les épées Stark les épées Lich Stark euh, j'aime beaucoup parce que l'approche du jeu médiéval fantastique pour moi elle passe par ce genre d'unités là qui sont euh, obligatoires sur euh, sur ce type de jeu et puis alors ça c'est l'unité euh, l'unité que j'adore bah, c'est les euh, les berserk de la maison omble. Et qui plus est, qui vont particulièrement bien avec euh, notre ami l'art John Humble. Euh, C'est une figure... Alors déjà, je trouve la figurine super stylée. Donc comme on voit, elle a une, elle a une taille un peu plus grande que ses homologues. Et puis, euh, alors la pose est classe. La figurine est badass. Euh, j'adore, j'adore. Alors la figurine a été peinte par euh, Benji de Babel ben Minis, que je salue. Euh, et, euh, et donc voilà. Et il y avait un tuto sur la chaîne. On pouvait découvrir comment il avait peint cette figurine-là. Euh, donc, euh, donc voilà, super, euh, super classe, ça c'est les entrées qu'on a, le, qu a dans le starter euh, dans la boîte de base Et, euh, et après bah, j'y ai rajouté, il y, y a aussi la cavalerie qui est, qui est vraiment sympa d'ailleurs C'est une cavalerie qui est très intéressante à jouer, toutes les bonnes listes Stark ont une cavalerie euh, Donc euh, c'est cette cavalerie qui est une cavalerie légère, très mobile et, et assez sympathique à jouer Après bah, j'y ai rajouté euh, les grandes haches que je trouve vraiment super stylées euh, Qui pour le coup ont perdu en efficacité avec les dernières facs etc Donc qui sont moins jouables en termes de jeu et puis euh, eh bien, les archers, euh, là pour le coup qui sont en, en boîte séparée, on va avoir aussi les boucliers Lich Tully, euh, qui sont devenus aussi une très bonne unité après les dernières facs. Et euh, la cavalerie Tully, pareil, très très euh, super stylée, hein, de toute façon la cavalerie dans ce genre d'univers ça fait toujours plaisir. Et on retrouve aussi eh bien ce qui fait en gros le charisme de ce jeu, le caractère euh, tactico-stratégique, si vous me permettez l'expression. Euh, C'est les héros. Euh, donc euh, là ici vous avez les héros de la boîte de base avec euh, avec Rob pareil qui est, qui est vraiment cool. Euh, après on va avoir euh, bah, la boîte de héros Stark 1 avec euh, notamment Eddard Stark que que je vous ai fait l'honneur de mettre au pied de son de son baral blanc euh, pour les connaisseurs. Euh, L'ami Roderick et puis euh, et puis voilà le reste d'autres personnages. Et puis après, eh bien, euh, les héros 2, avec là pour le coup euh, euh, aria ainsi que Ricon, Ricon et, euh, et, voilà, et quelques autres personnages. Donc euh, ce qui nous fait une jolie armée Stark, il euh, y a quasiment toutes les entrées possibles de la faction, euh, à moins que j'oublie quelque chose. Mais euh, sinon il me semble qu'il y a quasiment tout le monde. Donc voilà, une armée dont je suis très content et qu'à mon goût, je ne joue pas assez. Euh, J'espère qu'on va rectifier ça très bientôt sur la chaîne. On rebascule sur Warhammer 40 000 avec les défenseurs de l'Imperium, nos Space Marines et nos Grey Knights. Bon, ben voilà, on est dans le dur, les gars, avec ben, l'armée des, des défenseurs de l'Imperium de la chaîne, euh, du Space Marines, à la base plutôt orienté Iron Hands, je ne vous le cache pas, euh, mais euh, avec laquelle je me suis gardé une certaine latitude, puisque c'est plus... En gros, un, un espèce de chapitre perso avec euh, avec le sigle de la chaîne sur euh, bah sur euh, sur les véhicules et puis sur les épaulettes. Donc euh, c'est clairement du Space Marines que je pourrais réorienter de la façon dont, dont je veux par rapport au gameplay et par rapport aux mécaniques Space Marines, c'est un hein, qui clairement laisse de plus en plus de modularité. Et puis, eh bien, vous avez aussi les, les, les, derniers, les petits derniers euh, euh, sur 40K qui sont euh, les GK avec euh, masse de Terminator, masse de Strike Squad, euh, des héros, des euh, Interceptor Squad, la Purgation Squad. Donc voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses. Il euh, y a des aéronefs aussi. Il y a le Storm Raven. Alors, le Storm Raven qui est là, euh, il nous a été peint par euh, Wacolor. Euh, les avions Iron Hands ils nous ont été peints par euh, Babel Ben Minis euh, les châssis comme vous voyez là ici ont été peints par a Song of Shaden Layer donc il y a vraiment beaucoup de monde qui a participé à l'élaboration de cette armée et puis bah la masse euh, la masse de piétons euh, GK c'est moi qui l'ai peint donc euh, voilà ça nous donne une belle belle belle belle force Imperium pour la chaîne euh, J'en suis super content parce que je vais pouvoir faire plein de choses en termes de jeu, je vais vraiment pouvoir m'éclater. Alors pourquoi je suis parti sur les Space Marines Parce que euh, alors là c'était du gros billisme pur, notamment sur l'Iron Hands, J'ai pas vous le cacher. Ma volonté c'était de monter un truc très fort pour refaire du tournoi euh, sans avoir trop à réfléchir. Et puis euh, je suis vite, vite revenu en rétropédalage parce que je me suis rendu compte que c'était inintéressant à jouer. Euh, donc bon, ce qui est pas plus mal, c'est que ça a complètement été fac et bouleversé par les derniers changements. Donc euh, c'est c'est plus euh, c'est plus aussi optimisé que ça pouvait l'être et c'est très bien parce qu'en termes de jeu, c'était vraiment pas terrible de jouer trois répulsors, trois avions, six avions et trois Thunderfire Donc euh, donc voilà, mais ça me permettra d'avoir une grosse base Imperium pour pouvoir continuer à jouer Space Marines. Donc ça c'est cool. Euh, figurine que j'adore. Bah il y a le il y a le Dread. Euh, qui lui est arrivé avec la première version du Codex Space Marines au début de la V8, c'est que je trouve vraiment excellent. La figurine est super stylée. Euh, on va avoir aussi Feroz, qui lui est arrivé avec la deuxième version du Codex Space Marines, et notamment le supplément Iron Hands. Donc la figurine, elle, elle correspond vraiment à ce qu'on peut attendre d'un maître de la forge en, ter en termes de critères euh, graphiques. Voilà, donc ça, c'est deux figurines que j'aime beaucoup. Le, le Répulsor, bon ben voilà, hein, tout, tout ce que de, de, de, de toute façon Games Workshop a fait autour des Primaris, des nouvelles sorties, euh, moi j'adhère à 200% sur, euh, sur l'esthétique, c'est vraiment super stylé. Et puis, euh, et puis voilà, même les avions les avions aussi j'aime bien, même s'ils sont plus vieux. Et puis après, euh, ben, on va voir euh, la, les GK. Alors les GK, euh, c'est ma toute première armée en V8, c'est euh, vraiment avec les GK que j'ai attaqué la V8, euh, puisque euh, ils, étaient, ils étaient intéressants à jouer, hein, très clairement en début de V8, et puis ça, c'est très très vite effondré. Ce qui a fait que j'ai un petit peu rapidement lâché cette faction. Parce que j'ai commencé la V8 en faisant beaucoup de tournois. Euh, donc, euh, donc du coup bah, j'ai lâché un peu cette faction. Parce qu'elle était plus très intéressante à jouer. Euh, et elle est revenue en force. Vraiment vraiment en force avec ce supplément. Euh, comme quoi euh, de simples ajustements peuvent permettre vraiment à, à des figurines qui sont injouables de revenir en jeu. Et là pour le coup bah, cette faction là devient super intéressante. Et puis comme je l'ai répété tout au long de mes présentations d'armée. Et comme je l'ai répété ensuite. Euh, C'est la polyvalence de jeu qui m'intéresse. Euh, les GK en ont, Clairement, euh, Il gère la magie, il y a de la mobilité, il y a les sorts, il y a les sorts, il y, a les, il y a les capacités d'unité, il y a du tanking, il y a du corps à corps, il y a du tir, enfin il y a vraiment de quoi faire, c'est super intéressant à jouer. Donc voilà, deux, deux super armées dont je suis super content, je suis vraiment très très content de vous les présenter. On change à présent d'univers, on retourne sur les terres de Westeros et par-delà du mur on retrouve les Free Folks. Eh bien écoutez, c'est une armée de sauvageons, de Free Folks et puis il euh, bah, y a du monde et ouais il y a, y a du monde c'est euh, c'est la particularité de cette armée et c'est pour ça aussi qu'elle m'a beaucoup séduit euh, c'est que c'est une armée qui repose sur euh, en gros un MSU vraiment d'avoir euh, beaucoup de petites unités qui ont de faibles valeurs en points à savoir les raiders et, euh, et les trappers et, euh, et puis il euh, y avait aussi euh, quelque chose qui m'a vraiment vraiment excité sur ce sur cette faction Bah c'était la présence des géants qui sont un petit peu le... La première véritable entrée qui tourne, qui tourne à la fantaisie autour de, autour de ce jeu. Puisqu'après, on a des affrontements vraiment que de, de figurines qui sont des, des êtres humains dans un univers médiéval. Donc, le géant sort un peu du lot par rapport à ça. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment fait kiffer. Euh, et puis, euh, alors, il faut savoir qu'en plus, en termes de gameplay, c'est sans doute la faction la plus, euh, la plus dure à jouer. Euh, parce qu'en en fait, elle repose sur énormément de synergies. Entre les unités, les unes des autres, et euh, et puis euh, et les personnages que que vous intégrez dans toutes vos dans dans dans tous vos socles d'unités euh, ou dans ou dans la majorité de façon à, à générer plein de bonus, plein d'interactions entre les entre les figurines, euh, ce qui en fait une une faction en fait euh, hyper difficile à gérer à la fois pour l'adversaire et à la fois pour le joueur qui gère les sauvageons. Donc, euh, si vous tombez face à un joueur qui, est, euh, qui maîtrise cette faction, eh bien, inquiétez-vous, parce que ça peut piquer les yeux. Moi, pour le coup, c'est pas le cas. Euh, je l'ai encore que très peu joué, euh, mais j'espère pouvoir euh, m'éclater un peu plus avec cette faction d'ici peu, et pourquoi pas un rapport de bataille sur Commander TV très bientôt. Voilà pour cette superbe armée. Et la majeure partie de ces figurines a été peinte par le service de peinture A Song of Shade and Layer, vous pouvez retrouver sa page sur Facebook. On passe de l'autre côté de la mer, du côté des sauces, toujours dans l'univers du trône de fer où le peuple qui chevauche et ravage tout sur son passage vient de sortir avec un tout nouveau starter. On vous le présente et c'est l'armée Targaryen. Toute dernière acquisition en date de la chaîne, et eh bien c'est le Starter set euh, Targaryen qui nous fait une petite armée assez sympathique que j'ai pas encore eu le plaisir de tester mais par contre que j'ai eu le plaisir de faire peindre par euh, le service de peinture What Color que, que je remercie pour le pour la super peinture qui a été faite. Donc euh, l'armée est vraiment super stylée et très charismatique. Comme on, on peut l'atteindre euh, de la faction Targaryen, euh, on notera particulièrement et euh, eh bien notre bon vieux Cal euh, Drogo qui est présent puisque je vous le rappelle le jeu prend place euh, un petit peu euh, un petit peu après la mort de Robert Baratheon vis-à-vis -vis de, de, de la sto de la storyline en gros de, de l'univers trône de fer. Donc euh, le cal est toujours là et euh, il a une figurine qui est magnifique. Et puis, euh, et puis, bah, une armée de, une armée de cavaliers. Alors là, j'attends l'arrivée de ma commande avec les Unsolid solides qui, qui sont une unité qui a l'air super stylée aussi, qui va pouvoir un petit peu gonfler les rangs de cette armée euh, pour pouvoir atteindre bah, 40 points euh, assez facilement. Et puis, euh, et puis, s'éclater autour de, de ce super jeu. Euh, voilà, petite petite armée. C'est la dernière acquisition de la chaîne. Et puis, euh, j'espère qu'elle va vite euh, vite gonfler ses rangs. De retour dans un univers sombre et ténébreux où il n'y a que la guerre. Je vous présente l'armée du chaos. Et voilà l'embryon d'armée euh, Chaos euh, Renegade Knight, Thousand Sons. Donc euh, c'est vraiment un, un début d'armée que je vous présente là parce que euh, avec le keyword euh, Chaos, on peut faire énormément de choses. Alors, on est parti initialement avec la chaîne sur une armée RK parce qu'on n'avait pas de, de gros châssis et on, à la sortie du codex on s'était dit bah c'est l'occasion Donc euh, on est parti sur du RK c'est pour ça que vous en avez 3 et puis vous en avez un qui est stuffé de façon incroyable Donc qui est un, un RK de corps à corps, qui est un Rampager si je dis pas de bêtises euh, mais qui nous a été stuffé complètement et peint par euh, Benji de Babel Benminis avec une impression 3D sur euh, sur certaines pièces etc pour en faire vraiment une pièce euh, une pièce super rare euh, il fait des super trucs en conversion euh, Benji je vous invite à découvrir son Facebook vous allez voir son armée orque et plein d'autres choses encore et, euh, et puis bah c'est complété aussi par euh, par un début d'armée Thousand Sounds, avec euh, bah, c'est le starter euh, le starter collecting Thousand Sounds, avec euh, Harryman des rubriques Marines quelques Tsangor... Et puis, euh, bah, une, une, des pièces, euh, une des pièces maîtresses qu'on voit dans beaucoup, beaucoup d'armées Space Marines du Chaos, c'est le Lord Discordant, qui est une unité très forte qui est apparue avec, euh, bah, avec le nouveau codex Space Marines du Chaos. Donc, euh, donc voilà, c'est clairement un début d'armée. Alors pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi <rire> Vous me le direz. Et bien, je vais vous répondre pourquoi. Parce que euh, je trouvais ça bien quand même qu'on ait, euh, qu ait du Xenos, c'est-à-dire euh, des Tyrannides du Kulgen Stealer qu'on est de l'Imperium avec les G.K. et les Space Marines et qu'on est aussi du Chaos histoire de représenter un petit peu euh, un peu tous les grands euh, les grands domaines du lore de Warhammer 40000 Il nous restera plus qu'à développer maintenant une armée euh, dans les mondes Craftworld. Hein Vous m'avez bien compris. Peut-être une piste pour la suite. Euh, néanmoins, euh, voilà ce, ce début d'armée qu'on va qu'on va étayer. C'est vraiment le, le but aussi de de, de cette manœuvre. Hein, C'est d'avoir une base solide et puis après. Euh, continuer à construire de belles armées autour de de belles pièces hein, comme cette énorme Ica, ou ou tout simplement comme Harryman, j'adore la figurine euh, j'adore j'adore vraiment hein, les thousand Sons pour le coup c'est vraiment des figurines que j'aime beaucoup et euh, j'aime beaucoup les euh, alors là pour le coup j'en ai pas c'est les scarab euh, les occultes, là les terminator que je trouve vraiment super stylé voilà et puis bah vous avez vu sur euh, bah, des modules de table de Scenery qui sont euh, qui sont particulièrement sympathiques, moi je, je les aime beaucoup, j'adore le, le charisme de, de, ces, de ces bâtiments. Donc euh, donc voilà, c'est un plaisir aussi de vous présenter cette, euh, cette début d'armée. Bon en même temps, euh, 4RK, c'est plus un début d'armée, euh, on, on, on est bien d'accord sur le principe. Et voilà les amis, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié j'espère que ça vous donne vraiment envie à vous de continuer vos armées, de continuer la peinture, de monter toujours et toujours plus de figurines et de découvrir des nouveaux jeux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV, les amis.